Prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant ta Sainte Face pour louer ton nom et te glorifier. Avec une profonde gratitude parce que tu es le tout grand. La mitaine moi est botondi, pour être aux alli ou mon Nul n'est à comparer à toi. Mo côté à cocani yo. Ta miséricorde est infinie. Ma wanayo ezana soukate. Tu demeures le fidèle, ce qui fait que nous puissions nous réjouir dans ta bonté. Lorsque nous voyons tout ce que tu as créé, nous exprimons ta grandeur approche toi de nous parce que tu as voulu que nous puissions nous mettre derrière l'hôtel des grâce. Pour en péné na biso un peut être olinga ki te te le maximum ya message ya bonzenga. Afin que tu puisses te manifester devant ton peuple. Na tine toeba komi monisa oboso ya ekolo na yo. Devant tes enfants, li ya bana ba yo. Et devant tes élus, mpe li boso ya ba pona mi ba yo. Nous avons besoin de ton aide. C'est pour que tu puisses mieux amener et rapporter ce que tu voulais déjà et tu avais déjà prévu pour ton peuple. D'emblée, lorsque tu as envoyé ton fils, tu as voulu que ta vie puisse aussi... Nous être accordés. Et tu as voulu nous ramener dans le bercail. Ainsi Père, nous allons devenir des détenteurs de ton esprit. Alors donne accès à ton esprit pour qu'il puisse s'exprimer. Ami Monissa, prédispose le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent tirer profit de ta parole entourne nous par la protection de tes anges pour que cela soit possible. Nous recherchons l'unité parfaite avec notre apôtre des districts, notre apôtre patriarche. Ce sont là les assiettes que tu as pu placer devant nous pour que nous puissions nous servir. Nous souhaiterions aussi être en une unité parfaite avec tous les apôtres et nos frères et soeurs, nos bien-aimés. Et à ce que cette unité puisse se manifester. Nous pensons aux autorités du pays Bénis-les, tendre Père Céleste. Quand il choisit un homme pour lui accorder une grande charge, tu lui remets aussi les gens qui peuvent le soutenir et l'aider. Fais ça pour les autorités du pays. Fais ça pour les autorités du pays. Fait en sorte qu'il puisse prendre de bonnes décisions toujours et qu'il puisse bien diriger le pays afin que l'espace nous soit accordé convenablement. Et dans ce climat, l'Église pourra s'épanouir convenablement. Accorde encore plus que nous puissions exprimer en parole. Sois avec nous pour ces quelques moments. T'en supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre patriarche nous a envoyé une parole. En Matthieu chapitre 25 verset 40.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 Malagnoso bosalisaki Atamoto Mokoyasuka moko yasuka na kati bande ko bosalisaki ngai jusque là on peut prendre place et la corale, la, la coralpeno kino wana tozo isika kuvanda bayembi ba sel tu pesse melenu tu je m'a Merci pour la chorale. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, distingués invités. La parole que nous venons de lire. C'est une parole qui est sortie de Jésus lui-même. Cette parole nous interpelle. Pour que nous puissions nous sentir responsables les uns des autres. Et que nous puissions aussi nous entraider mutuellement. C'est comme qui dirait, nul n'est parfait. Mais alors nous pouvons être parfaits. À travers notre Seigneur Jésus. Qui est Jésus? Qui est-il? C'est Jésus. Il est notre Sauveur. Azali Il est notre Rédempteur. C'est lui qui a créé l'église qui est dirigée aujourd'hui par les apôtres. C'est lui qui s'est sacrifié sur la croix pour que la vie issue du Père puisse nous parvenir. C'est lui l'unique médiateur entre peuple et Dieu. Et nul ne peut se comparer à lui. Il ne peut prendre sa place. Il reste égal à lui-même. C'est à travers lui, avec lui, que tout a été créé. Il est le témoin véritable. Lorsque la prophétie avait prévu son existence et sa naissance, il ne pouvait pas être quelqu'un qui va attirer les gens vers lui. À partir de sa beauté, par exemple. Jamais. C'est écrit dans Esaïe chapitre 52, verset, les trois derniers versets, et 53, les cinq premiers versets, qu'il était du visage des figurants. Donc personne ne peut s'approcher de Jésus parce qu'il est beau. Non. Mais en lui régnait la vie du Père, qu'il pouvait communiquer avec les autres et que ses élus devraient venir vers lui. Et de, se de lui, Et de ceux qui se sont approchés de lui, ils ont découvert qu'il était réellement fils de Dieu. Il n'avait pas d'autre voie à emprunter. Il se sentait apaisé et il se sentait satisfait. C'est à ce titre que lui-même a dit. Ne suivez pas les pharisiens, ne suivez pas les scribes, ne suivez pas les sadducéens. Alors les bonnandes pharisiens té, bonnandes scribes té, bonnandes basadiens té. Tout ce qu'ils sont en train de faire et de dire, c'est un travail qui rend témoignage de moi-même et de mon père. Ma imanso bazali ko lo, ma imanso bazali ko sala. Bazali kata ko tata tola, tata lobaki nan tina nangayi. Et pour ce faire, il était question d'abandonner là où on était et tout ce qu'on connaissait pour suivre le Seigneur. Nayango et qui là, que tu Kolo. Là ça peut se lire dans Matthieu 23. Puisqu'il en était ainsi, alors le Seigneur a trouvé bon de pouvoir créer son Église, telle que je viens de le dire. Et il a mis de l'ordre pour que... Pour que cette église soit dirigée par les apôtres Et lui-même, Jésus, il fut premier apôtre Ce qui prouve que le nom apôtre n'est pas venu De quelqu'un d'autre ou d'une inspiration humaine Mais c'est arrivé de l'inspiration divine mais ça, ça, peut se lire en hébreu chapitre 3 verset 1 jusqu'à 3 il est, grand, il est grand prêtre Il vaut plus que Moïse Mais il fut aussi apôtre alors puisqu'il avait trouvé qu'il existait beaucoup de voies par lesquelles les gens pensaient rencontrer Dieu il, il les a considérés comme une maison construite sur le sable Alors là, contre les intempéries, ça tombe et ça s'écroule Il a pensé créer, construire une église mais comme une maison bâtie sur une pierre. Akanisa ki kotonga ndako ya makasi lokola ndako ya église ya lokola ndako eto mkamili kolo ya mabanga raison pour laquelle il avait choisi Simon fils de Jean n'était n'appena ki Simon ni mo na Yohanné puisque en lui il voyait les vertus de la pierre on peut être na yé abandaki komona makambu nyoso ya malamu ya petelo mais pour qu'il puisse voir Pierre mais pour être mon appelé, il fallait qu'il puisse envoyer quelqu'un aller le chercher. Et c'est un gars qui a tiré la moto. Pour être quelqu'un de c'est son frère André qui est allé le chercher. De Coloucayé, André est dans quelqu'un de Juste à l'arrivée, il lui dit Tu es fils de Jean, jo... tu es Jean fils de Jonas, de... tu es Simon fils de Jonas, mais je te ferai Pierre. Tangouka Kamoni a lu bien, Simon, moi, na ya Jonas, c'est parce que c'est bien Ça signifie quoi, Pierre c'est ce que nous appelons aujourd'hui apôtre patriarche. C'est ainsi que, après avoir choisi les simons là à qui il avait promis d'être Pierre, Il a fallu du temps pour voir si que ça peut être, ça peut se confirmer oui ou non? Et c'est qui Voulant savoir ce qu'il était, alors Simon a donné la réponse qui venait du Ciel. Tu es Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant. C'est ainsi qu'il lui dira. C'est aujourd'hui que tu es devenu Pierre. Fait, je t'avais fait promesse. Mais maintenant, je confirme que tu es pierre. Et il ajoutera... Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, jusqu'au jour où Christ parlait... quand cette église n'existait pas. L'église n'existait pas. C'est cette église-là que Jésus a pu fonder. Après avoir prié toute la nuit Il appela les disciples qui étaient nombreux Il en choisit douze auxquels dans les deux apôtres C'est ce jour là que Jésus a fondé l'église L'église est composée de disciples et des apôtres Et tout acte que les apôtres devaient poser... s'appelait acte apostolique... Et il a pris trois ans et demi... avec pour les former et les initier... à l'œuvre de rédemption... Ce que je viens de dire, ça, ça, ça peut se lire dans Matthieu 16, verset 18. Ça peut se lire aussi dans Luc 6, verset 12-13. Et notre apôtre des disciples nous a donné la mission donnée aux apôtres. Allez! Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après que vous aurez le temps de leur apprendre. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 19 jusqu'à 20. Cette émission, elle est d'actualité jusqu'à ce jour. Mais pour que les gens deviennent membres de cette église, il faut qu'ils reçoivent le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et qu'ils puissent aussi fêter la Sainte Seine. Et les trois sont d'accord, tel que c'est stipulé dans 1 Jean chapitre 5, verset 7-8. 1 Jean chapitre 5 verset 7 jusqu'à 8 1 Jean chapitre 5 verset 7 à 8 C'est ainsi qu'on devient membre de l'église Nul, Nul ne peut s'en passer qu Quelqu'un quelqu qui, qui adhère à cette idéologie Il devient membre de l'église, il devient chrétien La formation étant arrivée à la fin Donc euh, après 3 ans et demi Si Jésus a demandé à ce que le travail puisse commencer, mais avec les apôtres. Après que le Saint-Esprit qu'il avait promis puisse arriver. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, effectivement, c'est parce qu'il était monté au ciel, demandé à son Père. Et les, les apôtres se sont mis au travail. J'avais lu dans la Bible de Jérusalem. Au deuxième chapitre, il était question des premiers chrétiens. Acte des apôtres. Mais vous pouvez vous passer chrétien comment sans que vous. vous... Sans que vous ayez connu ce que je, je, je suis en train de dire. Vous pouvez vous déclarer chrétien. Comment Pendant que vous n'avez pas reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. à partir de ce que Jésus a envoyé. Et le Seigneur qui les a envoyés a dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Puisque tout le travail que je viens de faire va nécessiter à ce que je m'en aille chez mon père, que je retourne chez mon père, je vais préparer une place pour que je vienne vous prendre, non seulement vous, mais aussi avec ceux qui vont rester croire en moi à partir de votre parole. Jean 17, verset 20. Parce que cela est possible. Jésus est monté au ciel. Deux anges sont descendus pour confirmer qu'il allait attendre seulement l'accomplissement de la promesse. Et ils sont rentrés avec le miel et les pains qu'ils mangeaient. Parce que les autres en ont gardé comme réserve au lieu de consommer tout. Parce qu'ils étaient stupéfaits de voir Jésus s'élever. Arrivé à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu. Alors, C'est ceux qu'ils se sont mis à parler. Ils apprécient beaucoup la glossolalie, c'est-à-dire parler en langue. Ils sont nombreux, ils aiment ça. Monsieur Pierre a pris parole pour dire arrêtez et la glossolalie a pris fin. Boyoka botika 3000 sont devenus premiers chrétiens. 3000... En recevant le baptême d'eau et celui du Saint-Esprit. Cela s'est poursuivi jusqu'à Antioche. Cinq mille sont devenus chrétiens. 000... Cela s'est répercuté partout. Certains des pharisiens, certains des Saducéens, certains des scribes se sont fait baptiser qui Tout celui qui reçoit le message de Jésus. Il recevait la lumière. Il Et il devenait, par conséquent, enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. C'est ainsi qu'il est conseillé à ceux-là qui sont devenus membres aujourd'hui. Il est conseillé à ceux-là qui sont devenus membres aujourd'hui. Tout ce que vous aurez fait à un de mes petits, de la vie, de la vous l'avez fait à moi-même. Si Maintenant que cette parole est lue, de tirée des textes des adieux que le Seigneur faisait aux apôtres. Et où lui étant l'unique qui règne sur la terre, sous la terre et dans les cieux, se trouva maintenant dans les cieux à côté de son père. Il demande à ce que nous puissions avoir une conduite un comportement conséquent. L'application de la loi royale. La loi de l'amour. Et il disait que le médecin était venu pour les malades. Lorsqu'on les trouvait devant les publicains. Lorsqu'on trouvait Jésus devant les publicains Lorsqu'on trouvait Jésus devant les samaritains Les gens de niveau bas Ceux qui étaient beaucoup plus grands Toujours en robe blanche, voulaient des places Toujours les premières places, ils occupaient les premières places Ils s'indignaient de cela mais Christ disait que c'est pour eux que je suis venu. C'est ainsi qu'il s'est mis au travail pour que ces gens-là puissent aussi se transformer en membres. na kati ya mapeba na Si vous aimez Dieu, lingi nzambe, vous devez vous devez aussi aimer votre prochain. Et c'est linga 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. De ce fait, nous aurons réalisé des grandes œuvres. Christ lui-même a eu à le faire. Vis-à-vis -vis de ses disciples. Il a eu à les récolter par-ci par-là. Il les a même envoyés pour aller travailler. A leur retour, il dit, écoutez, venez, vous devez quand même manger. manger. C'est écrit dans Marc, 8, Marc chapitre 6, verset 31. Il est allé plus loin jusqu'à connaître même réaliser la multiplication des pains et des vins. Après avoir béni les pains et les poissons, il a demandé aux apôtres de distribuer. Et par la suite, ramasser le reste. C'était en 12 corbeilles. Or, ces apôtres étaient au nombre de 12. Imaginez-vous seulement la suite. Parce qu'il avait déjà levé l'option de pouvoir les servir. Il a accompli ainsi parce que tout le monde était rassasié, il avait mangé à sa ki. Alors maintenant que nous sommes devenus les brebis, les agneaux de notre berger Jésus. sommes nous devenus des saints? Est-ce que Assurément, oui. Il y a solo Sommes-nous devenus ses imitateurs? T'as commis bas mes colliers? Certainement, oui. Iyo, t'as commis bas mes colliers. Sommes-nous devenus ceux qui lui appartiennent? T'as commis bas Oyo Bazali ayié. Tout à fait, d'accord. Solo. Mais en dépit de tout ça. Mais Nascimento yo. Sommes-nous épargnés des tracasseries humaines? Macambo to kokoso ya mokilio yo et kogi kokomo me labi nous sommes concernés. Mais qu'est-ce qu'on demande? Nous devons nous entraider entre nous. Nous devons nous servir entre nous. Nous devons aussi solliciter l'aide divine pour que ça puisse faire pleuvoir beaucoup de biens. Notre Père est en abondance. Nous en abondance. Nous ces enfants nous devons aussi être en abondance. C'est cette richesse là que nous devons avoir à tout moment et à tout temps. Et la richesse ne doit pas être seulement matérielle. Elle est beaucoup plus spirituelle. Quelqu'un qui ne connaît pas la voix du Seigneur. Vous allez lui parler de ça. Peut-être qu'il va vous rejeter. Mais quand vous, re, vous retournez chez vous, intercédez pour lui. Dieu qui a touché votre cœur, il peut toucher aussi les siens. Et demain, il va devenir aussi enfant de Dieu. Et en ce moment-là, va, ça va se réaliser la parole que Christ avait dit. J'ai encore d'autres brebis qui, qui traîneraient dans d'autres bergeries. Ils entendront ma voix et ils viendront pour qu'ils puissent prendre place dans cette bergerie. À l'époque de Jésus, les pharisiens sont venus. Ils se sont divisés. Les autres pour Jésus, les autres contre Jésus. Il en est de même pour d'autres confessions religieuses. Et nous vivons ça aujourd'hui même. Ils sont nombreux à glorifier Dieu en commettant beaucoup d'erreurs. À l'œil nu. En et spirituellement parlant mais quand c'est à l'œil nu, là, il faut quand même qu'on dénonce le seigneur nous a appris à prier Il dit si vous voulez prier le vrai dieu priez en joignant les mains si vous avez que que Mais vous trouvez quelqu'un en train de lever les mains pour prier. Mais je Dites-lui que le Seigneur est contre ça. C'est visible à l'œil nu. Le Seigneur nous a appris à mettre de l'offrande. l'offrande. Oui, même l'aumône. Quand vous donnez avec la main droite... Mais que la main gauche ne le sache pas... Mais quand vous voyez les gens en train de, de, de, de danser avec... Et puis gesticuler et puis montrer présenter tout ça... Mais il faut les interpeller... Chers frères et sœurs. Vous qui écoutez aujourd'hui ce message... Prenez la résolution ferme d'échanger... Le péché continue à s'abattre sur nous. Parce que le responsable, le tuteur de ces péchés là, c'est le diable. On Diable a ses anges. Il vient s'attaquer aux élus du Seigneur. Vous savez ce que le péché fait Le péché nous rend prisonniers du malin. Le péché... nous rend malades. Le péché nous sépare des dieux. Mais lorsque ce constat est consommé... nous avons un recours. C'est ce ce Christ lui-même. qui Qui a pu peser de tout son poids pour résorber ce péché. Oh, foutre, et sais. nous accorder la vie. C'est pourquoi nous lui faisons confiance jusqu'à jusqu preuve des de contraire. En attendant qu'il revienne nous prendre, il faut qu'il nous trouve nous en train de tenir bon. Et au sein de l'église, il y a le pardon des péchés. Au lieu d'aller pleurnicher partout, pécher, je, vous, je, je ne veux plus de vous. Non. Vous venez là où on pardonne les péchés. Jean chapitre 20, verset 21 jusqu'à 23. Jusqu 23. 23. c'est lui à qui on pardonne les péchés, les péchés seront pardonnés. Et c'est gratis. Ce n'est pas que vous devez donner, que sais-je moi, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Il y a encore d'autres possibilités de comprendre que Jésus est le Maître et le, et le Seigneur. Lorsqu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est pour que vous puissiez aller porter des fruits. Et les fruits, et les fruits en abondance. Je suis le CEP. Je suis le CEP le boumuyanze te eh vous les apôtres vous êtes les sarments mbono binamantou mbosali bit matambe tout sarment qui ne restera qui ne restera pas attaché à moi va devenir comme un bois mort et tapenyo sans zete ko kangomananze te ko ko maloko lanzete moko ko ko mais tout sarment qui va s'attacher à moi va porter beaucoup de fruits et tapenyo ko kangomananze te zalinga kristo akobota bambou mebele ça se constitue encore encore du Christ. Où nous-mêmes nous sommes aussi les parties de son corps. Toute souffrance, toute perturbation que nous connaissons, c'est la tête qui en souffre, Jésus. Il ne va pas nous abandonner comme ça à notre. Il va venir toujours au secours. Nous consoler. Nous remettre sur la bonne voie. Et d'autant plus que nous pratiquerons de l'amour. Puisque Dieu est amour. Je dirais même que Jésus est amour. Et l'apôtre Paul a dit que l'amour bannit tout. Si nous appliquons cet amour entre nous, frères et sœurs. Ce qui est. -à a nous serons les serviteurs formidables de notre maître Seigneur Jésus. Et nous vivrons de l'unité. Et là où il y a de l'unité, il y a la force. Et il y a la présence de notre Père Céleste. Amen. Amen. Je suis accompagné de l'apôtre Soukadi André. Je l'invite à l'hôtel pour que nous puissions aussi l'écouter. Chers frères et sœurs, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les services divins à travers notre apôtre Charles. Dans sa prière d'introduction, il a demandé à notre Père Céleste qu'il soit utilisé comme outil et que lui ne puisse rien dire si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et vous comme moi nous avons suivi, ça s'est manifesté noir et blanc que c'est l'Esprit Saint qui a parlé dans son serviteur. Dans sa prédication, j'ai retenu que nous sommes tous les membres du corps de Christ et que Christ lui-même c'est la tête. Il est allé dans des détail pour nous expliquer la grandeur et la profondeur de l'Église du Christ. Et en conclusion, il nous a fait voir qu'il y a un jugement écrit dans la Bible que tout le monde attend. Tous les chrétiens qui sont membres de l'église de Christ parlent de ce jugement dernier. Et, et ils se préparent en conséquence. Aujourd'hui, à travers notre apôtre, l'Esprit Saint vient de nous révéler une chose. Au lieu d'attendre le jugement dernier, il faut déjà commencer à se préparer pour ne pas passer au jugement. C'est pourquoi dans l'Église de Christ, on distingue aussi une partie qui est appelée l'Église épouse. L'église épouse est composée de vivants et de morts. C'est pourquoi on parle de la première résurrection où les morts vont ressusciter. Comme c'est un processus, pendant la résurrection, il y aura aussi la transmission des vivants. Et c'est cela qu'on appelle le retour de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons, Jésus revient pour prendre son épouse. Au lieu d'attendre le jugement dernier, nous, comme enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous exhorte aujourd'hui que nous serons mesurés par la mesure d'amour. C'est pourquoi nous devons tous témoigner de l'amour à notre prochain et à notre Dieu. C'est dans cette optique-là que Jésus a révélé qu'il est notre frère. Et au jour J, il dira, toutes les fois que vous avez fait cela à ces petits, c'est à moi que vous aviez fait. L'Apôtre vient de nous expliquer que les frères et les sœurs de Jésus ne sont pas épargnés de vient de nous expliquer que les frères les sœurs de Jésus ne sont pas épargnés de tribulations. Nous sommes sujets aux, aux tribulations, aux afflictions. Malgré tout cela, nous devons toujours témoigner de l'amour. L'amour, c'est notre emblème, c'est ça qui nous distingue des autres. Il faut que ce soit un amour palpable Je me rappelle de ce que l'autre apôtre patriarche a dit le mois passé les questions que les gens se posent pourquoi, pourquoi tout ceci arrive tout arrive, mais l'œuvre de rédemption continue. C'est à nous, à nous mettre jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Amen. Il est certain que Jésus reviendra. Il viendra prendre les apôtres et ceux qui auront cru en Jésus et en Dieu à travers les paroles. Mais il y en a aussi qui vont rester. Justement, ce sont ceux-là qui vont subir le jugement de Jésus. Récemment, on a dit qu'ils seront jugés par les paroles de Jésus lui-même déjà. C'est parce que lorsque Dieu va envoyer Jésus, Jésus ne va pas ne va plus toucher cette, cette terre. En fait, c'est ça, ça la finalité hein? Jésus revient, euh a un signal donné namo elle les morts ressuscitero ba koufi ba les vivants seront transmis ba ya ba kozala na bomo yi ba kou bongoma et tout œil verra jésus be mi seigneur se mona christo apocalipse 1 verset 6 7 am grandé moni c'est le chapitre 6 verset 7 et ne monteront vers lui que ceux qui auront les sceaux de filiation divine sur leur visage, sur Ça leur Ça, c'est de l'apanage des apôtres. Je dirais même que c'est de l'apanage de Jésus. Et comment cela se fait par imposition des mains d'un apôtre vivant. Où vous êtes vous pouvez imposer les mains à quelqu'un, est-ce qu'il aura ce cela? là Mais avec les apôtres, on impose la main. les sceaux de filiation divine demeurent. Apocalypse 7 verset 1 2 3. Apocalypse chapitre 7 verset 1, 2, 3. Et Jésus reconnaîtra les siens à partir de ça. De la, manière, de la même manière que Abraham et Isaac ont reconnu, avaient reconnu la femme que Eliezer était allé épouser. C'est de la même manière que Christ reconnaîtra. Les siens. Et nous entrerons dans la gloire du Père. Il est dit en Apocalypse que la ville là dans laquelle nous allons entrer. Il aura trois portes sur chaque mur. Et au dessus de chacune de ces portes. Zibeli, moko na moko se trouvera le nom d'apôtre. Vous ne trouverez pas le nom de Soukadi et le nom de Ntumbano. Vous trouverez le nom de grande vertu. Vous trouverez le nom de la foi, de l'amour, de l'espérance, de la justice, de la droiture. De il y, aura, il y aura des noms de la paix, et le noms de la vérité, douze grandes vertus. Et comme Pierre fut homme le, de foi, et qu'un des autres apôtres, même de la Chine, même de l'Europe, même de qui sais-je encore, il a aussi la foi. De Chine, de il, entrera il, cette... il entrera par cette porte-là. C'est pourquoi nous devons nous battre. Dit... L'apôtre a dit nous devons nous battre nous devons être conséquents. Parce qu'au jugement dernier, nous ne souhaiterions pas être comptés parmi ceux qui vont être jugés. mais parmi ceux qui vont être pris. parmi ceux qui vont être pris. Le pavement seulement de cette maison-là. C'est en or. Ça, on a montré à votre jean. On a montré aussi à Daniel. Mais comment est-ce que vous, vous pouvez entrer là-bas pendant que vous ne pas Vous n'allez pas briller comme l'or. Vous vivez dans la discrimination des gens. Vous vivez dans le tribalisme. Vous vivez dans la chair. Or, les œuvres de la chair vont périr. Il faut vivre dans les œuvres spirituelles. C'est de cette manière-là que Paul avait dit aux Galates. Chapitre 4, verset 16. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité est que un de pour monde, pour monde, pour Nous demeurons ensemble. Parce que la promesse est encore en cours. Que nous puissions nous amender. Et ce Nous puissions nous répentir. Pour que nous puissions croire en Dieu et en Jésus. À, à travers les apôtres. Ce sont eux-là qui vont nous indiquer le chemin. le chemin. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant à la sommité de notre service divin. Pour que le pardon puisse être agissant. pour que nous puissions aussi en tirer profit. Nous tirer profit. Regrettons amèrement ce que nous avons commis comme bévue. Tôle la makasi à la lumière de la parole. Si la conscience est touchée, que nous puissions reconnaître notre mal. Le Seigneur est à la porte. Il peut nous aider pour que nous puissions nous ressaisir. Nous demandons le cantique de repentance. « C'est contre toi que j'ai péché sans cesse. » Demandons à la communauté de se lever, Pour réciter la prière que Jésus nous a enseignée. Prions Notre, Notre Père, Père qui est aux, qui es aux cieux, cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, cieux, que ton règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur te la terre comme au ciel. ciel.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 Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Merci, très cher Père Céleste. Dieu de nous avoir accordé ta parole au-dessus de cet hôtel des grâces... Merci, tendre Père Céleste, pour avoir permis de partager cette parole avec tes enfants, avec ton peuple. Aide-nous, tendre Père Céleste à ce que nous puissions faire répandre ça à travers les autres. et que sa répercussion soit au rendez-vous. Merci aussi d'avoir pardonné nos péchés. Nous ne savons pas à quelle hauteur ça s'est trouvé déjà. Mais tu as écrasé et nous sommes libres. Et cela possible à travers le sacrifice de ton fils. Il a fait couler son sang. Pour que les mauvais se répandent. Et que ceux qui désespéraient puissent espérer. Rends-nous dignes à être capables d'appréhender cette parole. Pour que nous puissions la mettre en pratique. Père d'amour et de bonté, C'est en sorte que nous puissions demeurer tiens. Nous de le demandons ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons clôturer. Bon Père Céleste, Tata Walikolo, tu nous as permis de passer des bons moments dans ta maison. Ta parole nous a réconfortés, nous a vivifiés. Il a affermi chacun d'entre nous dans sa foi. Et nous a rendus libres pour renouer avec la richesse divine reçue depuis le jour de notre baptême. Nous souhaiterions Faire montre à notre prochain. T'accepter ne pose pas de problème. Mais accepter notre prochain, il y a des difficultés. Aide-nous à, à nous transporter les uns les autres dans nos cœurs. Aide-nous à nous entraider, tendre Céleste, pour atteindre notre but de la foi. Aide-nous aussi à être ensemble, tous les Apôtres, pour que nous puissions constituer la force du Ciel. Aide-nous tant de Céleste, pour qu'il n'y ait pas de dans le mal entre nous. Aide-nous pour qu'il n'y ait pas de divergence dans le mal entre nous. Nous n'avons pas besoin d'être grands devant les uns les autres. Mais suivre le modèle de notre Maître Seigneur Jésus. Comme serviteur, comme celui qui se donne pour les autres. Sans distinction de race Sans distinction de tribus Sans distinction de clan Que ceux qui sont en bas de l'échelle par rapport à la connaissance Que nous puissions aller vers eux Afin que leur connaissance puisse croître nous souhaiterions toucher le corps sensible de, de, de ton fils et de toi-même. Ainsi, nous allons espérer à ta présence au-devant de nous. Protège-nous par tes anges. Ne nous abandonne pas et soit avec notre apôtre de district, Apôtre Patriarche. Merci d'avoir planifié toutes choses pour que nous puissions voir l'Apôtre Patriarche ici au mois d'octobre. C'est une grande joie de retrouvailles. Bénis les autorités du pays. Jamais tu permets à quelqu'un de prendre la charge, si lourde qu'elle soit, sans lui accorder les aides, les béquilles. Temps, temps, temps, Aide les autorités du pays en général pour qu'elles qu puissent prendre de bonnes décisions. prendre de bonnes décisions. Créer de l'espace socio-culturel convenable pour que l'Église puisse vivre en paix. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans l'au-delà. Ils ont besoin de ton aide. Sois avec tendre Père Céleste. C'est pour que nous continuions à attendre le retour de Jésus. Plus que nous puissions exprimer en parole, exauce-nous. Au nous nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bonzenga yankolo Yesu. Bolingo ya Nzambe, mpe bokangameli mwesantu ezala na bino banso. Amen. place s'il vous plaît. Bonjour Kofanda. Et la chorale peut chanter.